Et si moi je fais la tuck, pourquoi pas vous Le volume des données mondiales double tous les trois ans, et c'est le cas à la Société Générale. La donnée et le carburant dans tous les secteurs. Avec mon équipe, nous faisons en sorte de stocker cette donnée de façon à garantir sa confidentialité, sa sécurité, pour ensuite la partager au plus grand nombre pour développer les usages. Après des études d'ingénieur en informatique, j'ai rejoint le secteur bancaire tout d'abord dans la tech, mais aussi sur les marchés financiers. J'ai décidé récemment, il y a moins de deux ans, de rejoindre le domaine de la data, car c'est un domaine tout nouveau, euh, avec beaucoup d'innovation, et euh, qui pulse vraiment. On avait l'habitude de dire que les banques sont des tech compagnies. elles sont désormais aussi des data compagnies parce qu'une banque ne serait plus rien sans une bonne utilisation de sa data. Le côté nouveau de la data. En effet, sur la data il y a énormément d'innovation, de créativité, de start-up. On se réinvente sans cesse. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui, le saura probablement dans quelques mois, à nous d'inventer la solution. Ayez confiance en vous. Il y a trop peu de femmes tech en France et c'est un manque.